Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve pour une première vidéo de sport. Donc, comme je vous ai dit, la chaîne change un peu. On va y retrouver du contenu sportif. Et pour cette toute première vidéo, je voudrais vous parler de la force athlétique. vous expliquer ce qu'est la force athlétique et vous faire aussi un récap de ma dernière compétition qui était la Coupe d'Europe Universitaire euh, qui a eu lieu fin août. La force athlétique, déjà, qu'est-ce que c'est La force athlétique, ça consiste à soulever la barre la plus lourde possible sur trois mouvements. Le squat, le développé couché et le soulever terre on a trois essais par mouvement euh, sur les trois essais on prend la, la barre la plus lourde qu'on a réussi à faire on additionne les trois et ça nous fait un total et celui qui a le plus gros total gagne on est classé par catégorie d'âge et de poids donc euh, moi ma catégorie c'est les moins de 59 kg voilà je ne suis, suis pas très imposant d'ailleurs c'est la catégorie de poids la plus légère euh, chez les hommes et en catégorie d'âge il bah, n'y en a pas parce que euh, c'était universitaire et là c'était entre étudiants. Mais voilà, non, il y a des catégories senior, junior, sub-junior, master. Mais donc voilà. Alors, premier mouvement déjà, le squat. Donc euh, comme vous pouvez le voir, je commence à 162,5 kg. C'est une barre que je maîtrise. Il faut savoir qu'il ne faut pas commencer trop en force athlétique parce que sur les trois essais, euh, une fois qu'on a donné son premier essai, euh, on ne peut pas donner une barre plus légère. C'est-à-dire que si on la rate, on peut donner le même poids ou on peut donner plus lourd. C'est-à-dire que si vous ratez vos deuxième et troisième essais après avoir raté le premier, donc si vous ratez les trois, euh, vous êtes disqualifié en fait. Vous sortez de la compétition, il faut valider au moins une barre. Donc souvent on commence assez léger, enfin pas trop lourd, pour pouvoir valider sa barre et ensuite on essaye de mettre plus lourd. Donc là 62,5 je maîtrise, ça monte plutôt bien, c'est validé, je reste dans la compétition. Je demande 170 kg, 7,5 kg de plus pour la deuxième barre. Donc Il faut savoir que le squat, euh, enfin tous les mouvements, on les fait pas comme ça. Il y a des arbitres, euh, il y a trois arbitres, deux, un par côté et un en face. Il y a des règles à respecter, il y a des ordres qui sont donnés. Donc là par exemple, voilà, je descends. Donc on m'a donné l'ordre de squat et on m'a donné l'ordre de rack. Ce sont des ordres qu'il ne faut pas mordre, donc il euh, faut les respecter. Il y a aussi une profondeur de squat à respecter par exemple. On ne peut pas faire un demi-mouvement il y a un minimum de descente à avoir pour pouvoir être validé. Donc là, vous voyez, j'ai trois blanches, donc en fait, c'est validé par les trois arbitres. Donc voilà, même si la barre monte, elle est montée, si on ne respecte pas les règles qui sont données, ça passe pas forcément. Donc voilà, 70, c'est passé. 175 pour un record au squat. Donc mon record, c'est en compétition, j'ai validé 167,5, deux fois. Et là, je vais essayer de valider 175 pour un record de 7,5. Voilà, petite bagarre, mais ça passe, c'est cool. Record plus 7,5, donc euh, super, super content. Euh, déjà, j'ai battu mon record de 2,5 avec 170, et là de 7,5 en tout avec 175, donc euh, super, super content. J'avais des petits problèmes de genoux à la prépa, donc j'avais un petit peu peur que ça se passe pas bien, mais euh, voilà, j'ai fait abstraction et ça s'est bien passé. Donc voilà, 175 au squat, super content. Donc euh, maintenant on attaque, euh, maintenant qu'on a passé les trois essais sur le squat, on attaque l'échauffement au développé couché. Donc voilà, à chaque fois on passe euh, sur le mouvement, dès qu'on termine, on repart s'échauffer pour euh, attaquer le deuxième mouvement. Et ensuite euh, voilà, ainsi de suite pour les trois mouvements. Donc là 92,5 demande. Donc euh, voilà, pareil au développé couché, il y a des règles aussi, c'est assez strict. Le mouvement se fait pas comme ça. On, on sort la barre en fait. Euh, l'arbitre nous dit start, on descend, on pose la barre, on la stabilise sur le torse, l'arbitre nous dit presse, on pousse, une fois qu'on est en haut et stabilisé, l'arbitre nous dit rack, et on rack. Il ne faut pas mordre les mouvements, sinon bah on se fait pénaliser, on se fait invalider le mouvement. Donc, voilà, je commence à 92.5, on descend, l'arbitre dit presse, je pousse, et voilà, il dit rack, je re-rack. Voilà, 92.5, c'est passé, c'est pas bien passé, en fait... Euh, je suis arrivé à la compétition, j'avais pas mal de fatigue dans le haut du corps Et euh, voilà, le développer couché ça allait être compliqué Mais bon, voilà 92.5, je savais que ça allait passer, même fatigué Donc euh, c'est passé Deuxième barre, je demande 97.5, donc 5 kg de plus Pour égaler mon record en compétition Comme vous avez pu voir euh, tout à l'heure comme vous voyez Je parle un petit peu au, au gars qui va me passer la barre en fait On a la possibilité de se faire passer la barre Il y en a qui prennent seul, mais on peut se la faire passer et en fait, je le brief euh, bien de façon complète pour qu'il puisse bien me la passer et euh, pour que je puisse réussir euh, la barre, tout simplement. Donc voilà, 97.5, il me la passe super bien, nickel, rien à dire. L'arbitre dit start, presse, je pousse. Et là, je pousse, c'est hyper compliqué. Comme vous voyez, ça monte un peu en escalier comme ça. En fait, euh, je suis descendu un peu vite, j'ai perdu la tension dans le mouvement. Je l'ai posé un peu basse, enfin près du cou, sur le torse donc pas fou, et ensuite quand je suis remonté j'ai tapé plein de fois dans le rack c'est pour ça que ça tape au moins 5 fois et que ça fait un mouvement zigzag comme ça mais bon c'est passé, c'était hyper dur, c'est passé ensuite je demande à 100 kg, en fait je monte de 2,5 il faut savoir qu'on peut monter qu'en multiple de 2,5 sur ces barres donc 2,5 au minimum puis 5, 7,5, 10, 12,5, 15, etc donc là c'était tellement dur, 97.5, que j'ai demandé bah, le minimum en plus, donc 2,5, 100 kg. Donc voilà, pareil, on y va. On passe la barre, l'arbitre dit start, descend, presse, et et ça passe pas. <rire> ça passe pas, c'était un peu lourd. En fait, techniquement, je l'ai beaucoup mieux fait qu'à 97.5, et en fait je me suis fait surprendre à la poussée. je m'attendais que ce soit beaucoup plus dur... Euh... Au début du mouvement et en fait je me suis fait surprendre j'ai cogité j'ai pas poussé à fond et bah je l'ai pas passé donc euh, voilà un peu d'aigle de l'avoir raté alors qu'en vrai j'aurais pu la passer mais donc voilà 97.5 c'est pas mal euh, je rate 100 en fait je rate 2,5 donc euh, voilà c'est pas une grosse perte non plus c'est pas comme si j'avais fait 92 100 direct je rate 100 et je valide que 92 j'ai quand même validé 97.5 je perds 2,5 c'est pas grand chose et donc voilà, on repart s'échauffer pour le dernier mouvement, le soulever de terre mon mouvement préféré donc voilà je démarre à 165 kg pour, rester dans le... pour valider un total en fait voilà, parce que on n'est jamais à l'abri d'une bulle ou quoi si on monte trop haut donc voilà, 165 kg euh, j'ai commencé à faire du mixed grip donc voilà, c'est la première fois que j'en faisais parce que j'ai des problèmes de grip ça passe bien, 165, c'est cool c'est assez fluide. Donc euh, voilà. 165, dès que je termine, je suis à un total de 437,5. Et 437,5, euh, j'ai demandé 12,5 kg de plus. 177,5 pour pouvoir faire 450. Donc euh, voilà. Je demande euh, 77. Les coachs n'étaient pas trop chauds pour me mettre 77. Mais euh, c'est ce que moi j'ai voulu mettre pour faire à 450. Et euh, c'était. Bah, vous verrez. Voilà, pareil, je me place. Le mix grip, je me sentais pas trop à l'aise en mix grip pour un premier test en compète, donc euh, voilà. Ça monte, c'est assez compliqué, mais ça passe. Ça passe, ça passe très compliqué, mais ça passe. Je me mange d'ailleurs une rouge parce que j'ai une épaule qui est pas verrouillée. Je demande 2,5 en plus, donc 180, parce bon, que de toute façon il n'y avait pas plus de marge, donc euh, voilà, 180, on y va. Vous voyez que j'ai les mains toutes blanches pour euh, vraiment pas lâcher la barre. J'ai une main pleine de magnésie. C'est dur, ça monte. Et en fait, là, je lâche un petit peu la barre sur la main gauche sans que la barre elle s'en va. Et du coup, bah, j'essaye d'arrêter. Et... et puis voilà, bah, je valide pas le truc. Et donc voilà, le... comme le développé couché, je perds 2,5 kg. Donc finalement, je perds pas énormément non plus. Donc j'ai donné ce que j'avais à donner à 177,5. 180 je la perds à la poigne, parce que j'ai vraiment une poigne faible, mais voilà, au moins c'est passé. Du coup voilà, bah finalement je finis avec un total à 450 kg. Donc euh, voilà, super content de moi, j'ai donné ce que j'ai pu donner, j'ai fait le max. J'ai amélioré mon total de 5 kg, c'est-à-dire que la dernière compétition j'avais fait 445 à la coupe du monde universitaire, et là j'ai pu faire 450, donc euh, super cool de, de battre son record. Euh, j'ai la deuxième place, donc ça c'est top Là, ce que vous voyez, c'est la, la place euh, par mouvement. Donc là, j'ai gagné la médaille d'or au squat avec 175. C'est toujours cool d'avoir une petite médaille d'or sur un mouvement. Mais voilà, au total, je finis quand même deuxième. En fait, je fais médaille d'or au squat, premier au squat. Je fais médaille d'argent au développé couché, médaille d'argent au soulevé de terre et médaille d'argent au total. Il euh, faut savoir qu'on était trois, en fait, euh, seulement. Donc euh, bon, finalement, c'était un podium... Euh, Assuré, donc ça c'est cool, donc fallait quand même sécuriser euh, et pas buller pour, euh, pour faire une place. On était 6-7 à l'origine euh, en inscrit, mais finalement la compétition n'était plus que 3, parce que c'est à cause du Covid euh, ou pas, je sais pas. Mais bon voilà, on était 3, j'ai fait deuxième place, c'est cool, c'est ce que je visais en fait. Euh, le premier a un total à 500 kg et en fait, avec le troisième, le on bataillait pour euh, la deuxième place. Parce qu'aux qualifications, aux nominations, il avait un total très proche du mien. Donc euh, je savais que ça allait batailler avec lui. Puis finalement, en fait, euh, j'ai fait une deuxième place assez large. C'est-à-dire que le troisième fait 400 kg. Moi, je fais 450, donc c'est large devant. Et après, le premier, il fait 500 et c'est large aussi euh, bah, devant moi. Donc finalement, super content. Une deuxième place que je visais, donc j'avais bataillé pour, un record au total de 5 kg. Et euh, voilà, un, un record au squat de 7,5. J'égalise mon record au développé couché, et puis voilà, je fais un soulevé de terre bof, mais ça me fait un record au total. Donc voilà, super content. Euh, D'ailleurs, j'ai une médaille au soulevé de terre, alors que je suis vraiment mauvais, une médaille d'argent, donc euh, j'ai vraiment eu de la chance aussi. Mais donc voilà, super compétition, ça s'est super bien passé. L'ambiance était super cool, euh, les bénévoles, même l'équipe de France a, a super, a grave géré. Donc, que ce soit masculine ou féminine, d'ailleurs, tout le monde a fait une super compétition, j'ai l'impression. Que ce soit au niveau des bars, au niveau des, des places, des médailles, tout le monde a fait une super compétition. Donc voilà, tout le monde peut, peut vraiment être fier. Le staff a été vraiment super, les équipes, les coachs, c'était c'était vraiment un beau boulot. On a vraiment bien été encadrés. Donc voilà, super souvenir de compétition, la Coupe d'Europe. Ça va être un peu la base de, de toute l'évolution, de tout le suivi qu'on verra sur la chaîne. Voilà, on considère que cette vidéo que je vous montre, c'est le tout début, le, le starting point, on va dire. Et ensuite, ben voilà, je pourrais vous partager toute l'évolution à partir de cette Coupe d'Europe universitaire, ce total à 450 que j'ai fait, et euh, pourrez voir ma progression euh, depuis cette compétition. Mais donc voilà, j'espère que vous avez pu découvrir euh, ce qu'est la force athlétique, ce qu'est une compétition de force athlétique. J'aurai l'occasion de vous en parler plus longuement. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, si ça vous a plu et que vous voulez m'encourager, like, commentaire, partage, abonnement, voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, euh, je termine la vidéo en vous montrant quelques barres des athlètes français, hommes et femmes. Bon visionnage Thanks. your tracks today.